Bonjour, je suis Julien Fayolle, je suis chargé de l'appel au don à Wikimedia France. Je vais vous faire un petit récapitulatif de la journée d'hier, le 17 novembre. Euh, comment s'est passé l'appel au don le 17 novembre Et eh bien, euh, sur les gens qui donnent, euh, les gens qui ne sont pas enregistrés sur Wikipédia ou sur les projets Wikimedia et qui donnent en cliquant sur la bannière en haut des articles, il y a eu en tout euh, 1887 dons pour grosso modo 41 000 euros. Ce qui fait une moyenne de 21,7 euros par don. Euh, si on écrète cette moyenne, c'est-à-dire si on remplace des dons qui sont plus grands que 100 euros par des dons à exactement 100 euros, on a une moyenne de 21,2. Ensuite, il y a les gens qui peuvent donner en passant par les sites de l'association Wikimedia France. et donc c'est des gens qui vont lire un peu nos activités en détail, voir nos rapports d'activité, voir nos actions. Il euh, y a eu hier 88 dons euh, pour 2256 euros, soit une moyenne de 29 euros ce qui est plus haut que les gens qui passent par la bannière ce sont les projets Wikimedia euh, et enfin la le troisième euh, la troisième type de campagne qu'on qu a c'est la campagne euh, pour les utilisateurs enregistrés des projets Wikimedia qui ont aussi une bannière qui est un peu différente en haut des articles euh, hier il y a eu en tout euh, quatre dons il y a deux bannières disponibles pour les utilisateurs, il y a la bannière avec euh, Jimmy Wells et il y a la bannière avec Rémi Matisse qui est le président de Wikimedia France la bannière Jimmy Wales ça fait 3 visites et 2 dons pour 40 euros et celle de Rémi Matisse, ça fait 5 visites pour 2 dons et en tout 130 euros. Donc euh, les chiffres sont faibles mais euh, c'est intéressant. Ensuite, hier il y a aussi eu un test qui a été effectué pendant euh, presque 4 heures sur les bannières en haut des articles pour les utilisateurs non enregistrés. Donc une autre photo que la photo actuelle. La photo actuelle, c'est une photo de Jimmy avec un fond de verdure. Euh, avec Pierre Sélim on a choisi une autre photo qui est Jimmy, euh, toujours le même, Jimmy Wells, avec derrière euh, l'écorce en un arbre. Euh, donc le test est parti à grosso modo de 14h38. Euh, pendant la première heure, les deux bannières qui étaient à 50% chacune, qui apparaissaient donc une fois sur deux euh, pour, sur les articles, ont fait euh, « jeu égal. Euh, la deuxième heure la bannière de Jimmy avec un, une écorce d'arbre derrière lui a eu l'avantage sur l'autre Jimmy et la troisième heure, euh, patatras, euh, la bannière avec euh, Jimmy euh, sur un fond euh, d'écorce s'est effondrée donc on l'a retiré mais c'est intéressant de voir que les retours n'étaient pas les mêmes selon les heures donc évidemment il euh, y a un facteur sociologique qui entre en jeu on va creuser un peu plus les résultats d'hier et probablement faire un test cet après-midi pour euh, voir s'il euh, si y a une régularité et si on peut euh, s'en servir. Bonne journée.